Et eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude et je pense qu'après cette intro Et surtout cette vidéo inattendue là qui pop un petit peu de nulle part Alors voilà vous l'avez vu dans le programme des vidéos mais vous vous êtes sûrement dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, la planète coaster, Halloween, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors franchement les amis, bombardez-moi cette barre de pouce bleus Je compte sur vous avec ce petit time lapse que vous voyez qui donc euh, représente l'intro La cinématique de début que vous avez vu, vous l'aurez compris sous j'ai eu ce projet et vous savez que euh, quand j'ai des idées il faut que je le fasse tout de suite parce que sinon après ben, mon imagination se fane et puis après euh, c'est trop tard. Du coup j'ai sauté sur l'opportunité donc là oui en effet on ne continue pas notre parc d'attractions Taki Park, notre parc d'attractions tropical pour le moment c'est en suspens puisque j'ai vraiment voulu voilà, d'un coup comme ça c'est vraiment survenu de nulle part mais du coup créer ce parc d'attractions spécialement pour Halloween, un parc d'attractions horrifique et j'espère que vous allez kiffer les amis le but du jeu, c'est que ce parc soit terminé pour Halloween. Alors voilà les amis, je suis très très très content et vous m'en direz encore une fois des nouvelles en, en commentaire. Je vais vous présenter le parc comme il est actuellement. Évidemment, c'est un début et en même temps euh, je vous montrerai après deux jours, évidemment deux jours c'est une autre ambiance, le but du jeu en fait c'est que ce parc ne soit accessible que de nuit donc un petit peu comme euh, voilà, il y, y a des parcs d'attractions genre bah, Europa Park par exemple avec Traumatica, tout ce genre de choses où c'est que la nuit, euh, bien, enfin le soir en tout cas il euh, y a également on va dire voilà, en tout cas là on va vraiment s'imaginer que c'est un parc euh, uniquement horrifique, euh, genre qui peut être ouvert, euh, alors peut-être pas toute l'année évidemment genre justement euh, euh, aux périodes d'Halloween mais en tout cas il faut vraiment s'imaginer que euh, c'est un parc uniquement destiné à ça, alors pour le moment au niveau de l'entrée je me suis pas cassé la tête Regardez je peux un petit peu allumer une petite lumière Je me suis pas cassé la tête euh, Bon c'est une entrée en vrai je suis quand même content Parce que moi je suis pas à l'aise Je suis vraiment pas à l'aise avec les entrées euh, Donc c'est plutôt pas mal j'ai fait un petit euh, triple, triple chemin Triple entrée avec sur les côtés ici euh, les points d'information, bon là il manque euh, les vendeurs mais c'est pas grave, donc les points d'information histoire de dire que ben, les gens peuvent acheter des, des passes prioritaires après on s'en fiche totalement des passes prioritaires je vais être très honnête avec vous et puis euh, l'allée euh, centrale juste là avec les petits panneaux M.Colo Horror Show bienvenue bien évidemment et euh, pour la sortie juste là au revoir, j'aurais pu mettre à jamais Mais bon après je me suis dit pourquoi pas Alors des petits trucs sympas, regardez là la sorcière et tout Voilà, J'ai fait quelques petits détails, je me suis fait plaisir Parce que c'est Halloween quand même euh, Donc là je vais vous faire chier aujourd'hui Parce que je vais vous montrer vraiment tous les détails que, que j'ai mis Parce que je l'ai fait avec le cœur. alors L'allée centrale, l'allée principale, bien sûr, avec des lampadaires. Alors pareil, j'ai voulu, vous l'avez vu dans le time lapse j'ai voulu créer des lampadaires custom, mais rien ne me plaisait de ouf. Ça, c'est les meilleurs lampadaires qui existent pour euh, bah voilà, lampadaires effrayants, mais c'est vraiment les meilleurs lampadaires pour les quartiers horrifiques. Et ben bah, mine de rien, sachez que ces lampadaires là, donc les lampadaires victoriens, ça fait vraiment le taf. Du coup, je les ai dupliqués et j'en ai fait 4. Parce que initialement c'est des lampadaires qui ressemblent à ça. Et donc j'en ai dupliqué pour que ça fasse 4 comme ça. Et je pense que ça rend plutôt pas mal. On a ici une boutique souvenir. Évidemment, tout a été fait par moi-même, de toute façon vous l'avez vu sur le, le timelapse le seul truc, je vais vous dire, le seul truc euh, que je n'ai pas fait c'est ça là-haut là, ce building ça ça vient du workshop, donc ce manoir là-haut ça vient du workshop, le reste c'est toutes des constructions de moi et euh, ça ça vient du workshop mais en fait c'est complètement con puisque je ne savais pas mais c'est tout simplement les citrouilles du jeu, genre ça ça vient du jeu et ça ça vient du workshop donc c'est juste débile, hein. c'est juste un assemblage de, que j'aurais pu faire, c'est pas un problème, mais tout le reste ça vient de moi du coup voilà la petite boutique souvenir customisée à l'intérieur également voilà bon les vendeurs ne sont pas là Il hein. n'y a personne Des toiles d'araignée Des débris machin Derrière bâtiment des employés Le petit classique évidemment Donc là bon je vous montre pas l'intérieur Mais il y a quatre bâtiments d'employés Avec ici l'accès évidemment pour les employés Donc euh, accès interdit au personnel Ici on a à manger On a à manger Donc là on peut manger On peut euh, on peut boire euh, Et on peut aussi aller là Là c'est la sortie d'attraction ici De ce flat ride Mais c'est aussi voilà qui Permet de récupérer à manger euh, par ici il eh, faut quand même se restaurer Ah oui un autre truc qui vient du workshop C'est le seul truc qui vient du workshop également C'est ça là Cette maison citrouille Que j'ai customisée pour faire des toilettes J'ai mis des toilettes à l'intérieur Voilà je... Bon là vous les voyez pas Hop vous voyez un peu Attends là Vous pouvez apercevoir les toilettes Donc là il y a des toilettes j'ai ajouté le panneau, pareil, des toilettes là-bas Il y a des poubelles un petit, peu, un petit peu partout de manière logique Pareil pour les bancs, je les ai mis de manière logique Comme vous pouvez le constater, je suis assez content Et je, je vois bien l'ambiance, genre là c'est ténébreux, tout sombre C'est un petit peu effrayant euh, Là ici, là, je vois bien des gens se mettre sur le banc Et genre je sais pas, il y a un petit côté flippant Enfin en vrai ça me fait kiffer Halloween, vous savez quoi, c'est vraiment une festivité que j'aime beaucoup euh, Et c'est pour ça que ce parc me tenait à cœur. Donc là pareil, hein, on peut prendre à boire euh, bâtiment des employés par derrière là le petit chemin tac tac tac tac juste ici et vous voyez que sabrina y ressort s'appelle sabrina je la connais bien c'est une très très bonne employée fait une bonne petite pipe alors ensuite euh, du coup pour le moment on a euh, un flat ride ici la danse des sorcières Mohohoho. avec une file d'attente plutôt euh, plutôt mignonne hop alors pareil du coup le thème couleur des employés c'est du mauve et du noir hein, tout simplement donc voilà pour la file d'attente, hop je réteins la lumière avec des arbres magiques, des petites lumières, voilà c'est la forêt, la forêt des sorcières, la forêt des sorcières, avec des petites lumières que j'ai rajoutées, regardez, par moment ça va clignoter, attention, l'épilepsie photosensible bien évidemment, regardez, 3, 2, 1, et voilà ça clignote dans tous les sens, c'est formidable, hein. voilà des petites automations qui font plaisir, ah je suis un petit peu un, un forain moi finalement, je suis euh, maître de la lumière, je continue la file d'attente, hop. On fait le tour par ici et voilà tout simplement hop hop hop hop hop hop et on rentre là et on ressort là comme des tout simplement donc comme ça c'est relativement rapide relativement pas mal donc des lumières hein, par ci par là des petites automations euh, bon, vous connaissez le flat ride d'ailleurs qui s'appelle dans des sorcières oui non mais attends voilà type 2 d'attraction forge euh, avec un petit détail justement ce qui m'a inspiré c'est que juste au-dessus j'ai mis une maison euh, bah la maison des sorcières hein, c'est ça ce qui m'a inspiré en fait voilà masure de sorcières. je vous montrerai deux jours mais ça rend vraiment pas mal hein. ça rend vraiment pas mal il hein, y a des, des petites particules machin tac tac tac euh, et les lumières bien sûr n'oublie pas les lumières euh, je suis fier de moi pour les lumières je peux vous mentir euh, je vous montre des petits détails par exemple là voilà ce mage c'est un mage Oh, c'est une sorcière voilà, Une sorcière simplement sur cet arbre Donc voilà un petit peu pour ce qu'il y a ici euh, Au niveau de la végétation comme vous pouvez le voir c'est beaucoup de sapins Beaucoup d'arbres dans ce genre Des sapins des. Euh... Alors je vais vous dire Sapins il y a autre chose encore Bon c'est que des sapins mais de Douglas Mais il y a autre chose Ah voilà de l'épicéa noir Je rajouterai également euh, du bois de boulot par ci par là En fait je me suis inspiré tout bêtement de mes forêts vosgiennes. Euh, parce que, bah, mine de rien, elles font peur la nuit, <rire> donc c'est assez, euh, assez facile à faire. Et là, un coaster, on va faire un on-ride, je suis assez content, je suis assez satisfait. Ghost Cemetery, le cimetière fantôme avec, regardez, la sorcière qui passe là. Ouh, loulou, ça fait peur. Et en fait, euh, là on a la sortie, on va y passer juste après. Euh, J'ai rien oublié ici, non c'est bon, on peut y aller, on peut y aller. Ghost Cemetery, donc là on rentre, la file d'attente commence ici, donc là c'est pour vous dire niveau rentabilité on va être au top on va être au top et en fin de compte regardez on va rentrer dans un cimetière, il y a beaucoup d'automation de lumière, je suis très content bah regardez vous le voyez, de toute façon vous avez vu la, la cinématique de début je suis débile on rentre dans le cimetière, évidemment, avec ces petits lampadaires-là qui sont parfaits pour les cimetières. Très honnêtement, euh, voilà, je, je veux dire, tous les dimanches, je fais des petites sorties en famille dans les cimetières. <rire> Alors, j'ai voulu rester, pareil, le parc n'a pas pour ambition d'être le plus réaliste et tout, mais moi, voilà, moi, tout ce qui sort de mon imagination, je le fais. Donc forcément voilà j'ai mis les panneaux de danger ne pas approcher le but c'est que les gens ne meurent pas le but c'est que le jour d'Halloween en tout cas la veille ce sera le dimanche la vidéo finale je pense et eh ben, le j'ouvrirai au grand public et euh, les gens vont s'éclater et on va regarder les gens s'éclater sur le parc en vrai je pense que ça va être ça qui va se passer le jour d'Halloween donc voilà le cimetière. Des corbeaux, des. Euh, on sait pas ce que c'est, ça fait peur. Alors vous voyez, il n'y a pas de rambarde ici. Les gens, libres à eux, hein, s'ils veulent. C'est du décor, hein, c'est pas un vrai cimetière, il n'y a pas de cadavre, hein, je vous rassure. Hein. Donc les gens peuvent marcher où ils veulent. Hein. Hein, ça, c'est comme dans beaucoup de parcs. Hein. Les gens, ils sont pas obligés de, de se suivre comme ça. Après, euh, le respect, quoi. Les gens ne vont pas se doubler dans la file d'attente, sinon ils vont se faire engueuler. Enfin, vous connaissez, il y a beaucoup de parcs, c'est comme ça. Donc voilà, la file d'attente, tac tac tac, on arrive ici. Avec euh... Là, je suis content aussi là de la thématisation. Je vais pas vous mentir, je suis content là. Il y a un petit trou dans la tombe là, comme ça, ça fait bien angoisser. Regardez, là, c'est très sombre. C'est très, très sombre. Beaucoup plus sombre. Là, je peux vous dire que ceux qui sont là au niveau de la file d'attente, mais tu te chies dessus parce que voilà, bon, tu as une lumière, c'est bon quoi. Mais là, là, tu flippes ta race Là, tu vois une petite silhouette. Tu sais pas ce qu'il y a dans le coin là. Paf, bah y a rien. Y a rien. si t'as une lumière. Mais en fait, tu sais pas ce qu'il y a. T'es pas sûr. Ça fait peur. Et puis une fois que t'arrives là, voilà, tu rentres dans le vif du sujet. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop, et bah écoutez, on va prendre le coaster. le, On va prendre le train qui arrive. Voilà, et on va faire un petit on-ride, les amis. Et regardez, il y a de la fumée. Des petits flashs. Et quand le coaster arrive, les lumières s'allument. Regardez. Évidemment, quoi, il s'arrête. Hein. Paf, voilà, retour à la réalité pour que les gens puissent descendre. Et puis dès que le coaster euh, repart, les lumières s'éteignent. Tout simplement. On est parti pour le on-ride. C'est parti, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Les lumières s'éteignent. C'est parti. Mon kiki. Alors bien sûr il manque encore les effets sonores et la musique pour ce coaster Mais en tout cas voilà vous avez vraiment une idée un petit peu euh, de comment ça se passe Paf les lumières qui s'allument et on peut sortir Puis bien sûr la file d'attente dans l'autre sens Alors j'ai pensé évidemment au monsieur Attends j'allume la lumière Évidemment voilà il a sa petite sortie ici Voilà hein, tout simplement logique Rien de plus simple vous voyez, J'ai pas fait de bâtiment je me suis pas cassé la tête et ça rend vraiment pas mal en fait hein. Autant euh, rester, rester simple La sortie par ici Tac tac tac Vous avez vu il n'y a pas d'escalier euh, sous-entendu que mobilité réduite possible voilà mais ça reste sous-entendu bien évidemment Et donc là on passe en dessous du, euh, du coaster bon là on verra pas vous l'avez vu dans la cinématique de toute façon Et puis pareil là avec un accès euh, interdit au personnel et pour ce qui est de la sortie ah bah là on va marcher on va marcher Alors il manque encore des arbres il manque encore probablement je ne sais pas s'il y aura des choses là je ne sais pas encore Mais en tout cas voilà on est dans l'ambiance horrifique on est dans la forêt et on va en chier pour revenir sur la, place, sur la place principale, enfin quand je dis qu'on va en chier, disons que l'ambiance est assez euh, assez cocasse. Voilà, c'est ça ce qui me plaît, ça fait plaisir. Alors ce jeu c'est vraiment de la merde, regardez-moi ça, je n'avais pas ça tout à l'heure. C'est pénible, oh non mais regardez ces bugs de texture c'est vraiment dommage. Bon bref, c'est euh, Planet Coaster quoi. Et hop, on marche, on marche, on marche et on arrive ici au niveau de la sortie. Je vais vous montrer de jour dans quelques instants, puisque d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu les petits... Euh, qu'il qu y a dans ce coaster Qui s'appelle donc Ghost Cemetery J'ai utilisé comme vous l'aurez compris Le roller ghoster bien évidemment Je vais aussi vous parler de mes projets Pour la suite de ce qu'on va faire sur le parc Mais d'abord donc ce fameux manoir Qu'on voit juste ici euh, bah Justement ça fait partie de ce projet Donc là il y aura probablement un petit chemin ici Qui mènera soit directement en haut Ou soit ici là quelque part là Qui mènera tout de suite au coaster Et il y aura un coaster qui va monter dans ce manoir Alors le manoir comme vous pouvez le voir il y a une petite animation avec de la lumière, ce petit, euh, ce petit euh, gargouille, gargouille effrayante, bien sûr. Voilà, qui se fait éclairer de lumière rouge et de lumière blanche par moment. Euh, et donc, que l'on voit euh, depuis en bas et qui rajoute un petit côté euh, effrayant. Il manque encore quelques arbres. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, en fait, dans l'idée, comme dit, ça, ça vient du, euh, du workshop. Hein, littéralement, ça, ça vient du workshop. J'ai juste rajouté le sol. Le sol du coup c'est moi qui l'ai rajouté. Et le plafond ici. J'ai fait un faux plafond là. Et en fait on va faire tout simplement un, euh, un dark ride. Mais je sais pas si vous appelez ça un dark ride ou un coaster. Parce qu'en fait on va utiliser je pense ce type de coaster là-bas que j'ai mis ici. Parce que j'ai jamais utilisé ça. J'ai essayé justement pour voir ce que ça rendrait. Et ça rendrait vraiment pas mal. Alors les amis on va mettre le jour tout de suite. On va mettre le jour tout de suite les amis. Hop. D'accord. On va mettre 10 heures. Ah tout de suite l'ambiance ça change hein. Comme ça un petit peu vous voyez euh, En gros juste ce truc là c'est génial Donc c'est euh, un mouse hunt Du coup ça fait partie des trucs horrifiques évidemment Mais ça va rendre génial Parce que c'est vraiment l'attraction où t'es à deux maximum dedans Et ça part individuellement Ça part individuellement et c'est ultra brutal C'est à la fois brutal Et à la fois tu peux rendre ça smooth Mais donc du coup t'as une rampe euh, à, le, le, le, La section montante à crémaillère Elle va jusqu'à 23 km h Alors on va faire un truc ridicule juste pour donner une idée Et en fait si on utilise ces rails là, c'est parfait tu vois tu peux, faire, tu peux faire ça fluide, tu peux pas aller à plus de 10 degrés d'angle Donc tu comprends que c'est plutôt pour du dark ride, enfin pas, là en l'occurrence ce sera un dark ride mais je veux dire euh, C'est fait pour euh, ce genre de choses, des trucs très serrés, très petits, très forains on va dire Mais par contre si tu utilises là les rails alignés, mon pote tu pars sur un délire comme ça, tu vois ce que je veux dire Et en fait c'est typiquement les trucs de fête foraine, moi j'appelle ça les trucs de fête foraine hein. Genre euh, tout serré où ça casse le dos et tout En fait c'est totalement ça Donc là pour vous montrer un petit peu l'idée T'as des roues qui vont jusqu'à bon 13 km heure c'est pas ouf C'est déjà pas mal donc Là on va faire un test Et euh, bah voilà ça c'est les trucs euh, qui sont inclus Mais vous avez à peu près l'idée du bordel Et donc là quand on commence le test pour que vous voyez un petit peu Pour ceux qui ne connaissent pas ça part Donc là regardez la vitesse de la crémaillère maximum Voilà c'est plutôt pas mal Hein vous voyez ce que je veux dire Genre là on va faire un truc très sympa, ils vont être envoyés dans le château, ils vont rien comprendre, ils vont avoir très très peur. Bon là, il n'y a plus assez de, de vitesse. Mais pour vous dire à quel point on peut rendre le truc brutal ou quoi. Et je pense que ça aura complètement sa place, les amis, dans le manoir. Euh, en tout cas, c'est sûr que ce truc-là, je vais euh, l'utiliser. D'accord euh, Je vais vous montrer du coup un petit peu euh, les, les détails. Euh, bah ça, évidemment, je ne l'ai pas fait de moi-même. Je l'ai pris, non pas sur le workshop, mais sur les bâtiments déjà préfaits. Euh, parce que le but du jeu, c'est que, vous voyez, de jour, c'est pas ouf, mais de nuit, ben, bah, de nuit, tu sais pas en fait. Genre de nuit c'est un petit détail Tu te dis il y a peut-être une chapelle Enfin tu te dis il y a une église derrière Mais en fin de compte il n'y a même pas d'église hein. C'est ça ce qui est assez sympa Donc un petit peu au niveau des détails Bah là il y a des petites lumières aussi Voilà pour un petit peu éclairer le ghost cemetery euh, Non voilà au niveau des détails tout simplement euh, Bah il y a de la Ah bah oui ici c'est le petit euh, On est passé un petit peu vite Mais en gros il y a de la fumée Dès que le coaster euh, arrive là Là il y a de la fumée aussi du coup on la voit pas trop quand il fait nuit c'est dommage Mais vous voyez il y a de la fumée d'ambiance en fait là quand le, le coaster passe C'est dommage de nuit en fait la fumée ne se voit pas de la même façon que de jour euh, Bon là lui vous l'avez vu mais là ça clignote et il y a de la fumée qui sort aussi quand le wagon passe Tac. Voilà Bah, on voit même pas que ça clignote de toute façon là vu qu'il fait jour Mais il y a de la fumée qui passe Tac. Voilà c'est pas toxique je vous rassure de toute façon on le respire pas dans la figure Et puis là pareil hop le truc se met à tourner le truc se met à tourner, il y a de la fumée, tac tac tac, c'est magnifique, c'est formidable. Et voilà, tout simplement. Les lumières qui s'allument là, ça clignote, la tombe qui se met à s'éveiller, on sait pas pourquoi. Et puis voilà quoi, tout simplement, et puis là les, les, les flashs en bas. Vous voyez, là il n'y a pas de déco. Ah oui, j'ai mis de la toile d'araignée qui se voit même pas de nuit. Hein. Ça, ça se voit même pas la nuit, c'est pareil, c'est nul à chier. Mais vous voyez, il n'y a, de... a rien en fait, il n'y a pas de thématisation ici et ça sert à rien parce que de nuit on voit rien. Et c'est ça ce qui est cool. C'est un peu l'avantage. Quand tu fais un par attraction nocturne, un par attraction en tout cas horrifique, c'est que tu peux faire plein d'éléments qui font peur. Et en même temps, si tu mets un endroit où il n'y a rien, bon, ça fera peur aussi. Et on saura même pas pourquoi, mais parce que juste il n'y a rien. C'est ça ce qui est cool. Non pas que c'est pauvre, mais du coup, tu pas obligé de, de, de, de, de, de trop en faire. Tu vois, c'est pas Europa Park, quoi. Et ça, c'est cool. Du coup, euh, du coup voilà, à peu près. Après, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Je ne sais pas. Le but, c'est pas qu'il y ait 30 000 attractions. Il hein, n'y aura pas de tour infernal, il n'y aura pas ci et ça. Euh, ça va pas être euh, Taki Park. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un truc... Il n'y aura que les trucs horrifiques. C'est vraiment de l'ambiance. Donc, il y, euh, y aura ça. Il y aura peut-être un, un... Ouais, un Dark Ride, comme on appelle, tout simplement. Et tu sais, genre, euh, genre avec euh, avec ça, là, être un fantôme. Tu vois Parce que ce pas la même chose. Ça, c'est plus un coaster. Coaster qui sera Dark Ride... Je sais pas si j'emploie les bons mots en tout cas Mais voilà il y aura peut-être aussi ça entre un fantôme Probablement ou, ou ça ou ça hein, Un des trois mais pas les trois en même temps Et en vrai il y aura peut-être aussi un autre flat ride dans ce genre Si vous avez des idées n'hésitez pas en commentaire Mais c'est tout Après voilà peut-être un labyrinthe Ah ça peut être pas mal un labyrinthe Bon j'ai pas trop envie de m'enflammer Et Halloween c'est quand même relativement bientôt <rire> Si je puis me permettre mais voilà, le but c'est que la veille d'Halloween, le parc ouvre et qu'on voit ensemble les visiteurs s'ils s'éclatent ou pas. C'est à dire que je vais pas l'ouvrir au public avant Halloween. Ça c'est voilà, la petite subtilité de, de ce type de vidéo, ça va être assez intéressant. Et puis voilà, après j'ai pas l'ambition de faire une allée tout autour de cette montagne, ça va être très chiant. Vraiment tout va être axé euh, ici quoi. Hein. Tout va être axé ici, euh, là peut-être, un petit peu, un petit peu là. Là je promets pas parce qu'ici c'est une sortie. Donc on verra, vraiment, euh, peut-être là. Voilà, là il y aura peut-être un truc. À la one again les gars Enfin pas à la one again hein, c'est bien structuré Mais le but c'est pas de s'étendre trop loin Parce que sinon on va faire de la dé Et dans un parc horrifique t'as pas envie de marcher 50 000 km euh, Voilà t'as assez d'ambiance genre, genre là tu marches suffisamment Là tu marches suffisamment euh, de manière horrifique Donc c'est plutôt pas mal J'attends vos retours avec impatience J'espère que je vous ai surpris J'espère vraiment que je vous ai surpris Et que vous allez me bombarder cette barre de like Parce que Halloween c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer hein. Je vous le dis Halloween c'est quelque chose qui me fait kiffer euh, et bon d'ailleurs euh, la semaine avant Halloween Je pense qu'on va faire des lives euh, Jeux d'horreur, même des vidéos jeux d'horreur euh, Bon en tout cas on va se concentrer sur Planet Coaster Dans tous les cas mais on fera des lives Jeux d'horreur ça c'est clair euh, Mes voisins vont porter plainte mais c'est pas grave euh, Au moins j'aurai fait du contenu divertissant Pour 15 viewers c'est l'essentiel Donc voilà les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Suivez moi sur Twitch bien sûr en description Et puis à très vite Le pouce bleu, des bisous Ciao tout le monde